Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Guillaume Millet, professeur en physiologie du sport à l'Université de Saint-Etienne. Il est également directeur du laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité. Nous allons pouvoir échanger sur ces différents sujets de recherche. Bienvenue dans Prépa et Performance. Bonjour Guillaume et bienvenue dans Prépa et Performance. J'ai brièvement résumé ton parcours professionnel en introduction. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à la fois sur le côté professionnel et également sportif, parce que tu as longtemps fait des courses plutôt impressionnantes Alors impressionnant ça je ne sais pas, on va y revenir euh, peut-être, sur euh, qu'est-ce qui est impressionnant et qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, alors, donc, euh, je suis Guillaume Millet, je suis professeur de ce qu'on appelle physiologie de l'exercice, Physiologie du sport, mais si on dit exercice, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est un petit peu plus large, même beaucoup plus large que le sport seulement, euh, Voilà, à l'Université de saint étienne Et je suis également directeur du, du laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité depuis quelques mois, dédié à l'activité physique euh, et au sport, sur trois universités, Chambéry, Lyon et saint étienne et qui est un laboratoire qui a réuni 110 personnes, euh, chercheurs, médecins, doctorants, etc., qui travaillent tous sur cette thématique de l'activité physique et sportive, côté à la fois performance et côté santé. Et puis j'anime également euh, une chaire universitaire qui s'appelle la chaire ACTIF, qui est l'acronyme de activité physique, euh, fatigue, santé, à l'Université euh, Monnet. Voilà, donc ça c'est pour mon pédigré professionnel. Et en ce qui concerne le côté sportif, il date un petit peu maintenant, puisque ça fait euh, 10 ans que je n'ai pas mis un dossard. Peut-être que ça reviendra un jour, hein, on va en savoir. <rire> en tout cas, j'ai fait, voilà, fait beaucoup de sports d'endurance. Hein. J'ai 86% de fibres lentes hein, dans, mon, dans mes quadriceps. Donc, euh, c'était vraiment une bonne idée de faire des, des sports d'endurance et pas du et pas de 100 mètres. Voilà, j'ai fait du ski de fond, beaucoup, dans, dans ma jeunesse. Ensuite, j'ai fait des, des sports, du sport aventure et des, des raids multisports. avec souvenirs euh, à la fois. Euh, fantastique et, et douloureux, ouais. euh, et, puis, euh, et puis du, du trail, de l'ultra-trail sur la fin de ma carrière, entre guillemets, et notamment euh, c'était le début du TMB, j'ai fait le, le premier tour des géants voilà ce genre de, de choses. Avec des belles places À l'époque, oui. <rire> <rire> j'ai fait, ouais, fait par exemple trois fois dans les six premiers du TMB, avec un niveau qui n'était pas je tout à fait honnête, qui n'était pas celui qui est... Euh, qui est celui d'aujourd'hui, mais euh, c'était déjà la course phare à l'époque. Il, il y avait déjà 2 3 000 personnes qui prenaient le départ. Donc c'était ma course fétiche. j'ai toujours adoré cette course fétiche, mais c'est celle que j'ai le mieux aussi. Dans une conférence justement que tu as faite à Nantes en 2015, qui est disponible sur YouTube, j'invite tout le monde à aller la regarder, tu dis une phrase assez provoque à ce, à ce sujet, l'ultra-marathon n'est pas un sport extrême. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu fais ce constat c'est assez simple en fait, il suffit de regarder le nombre de personnes déjà qui pratiquent l'ultra-marathon, c'est vraiment loin d'être réservé à une certaine élite. On parle de, de base jump par exemple, il y a quelques personnes dans le monde qui font ça, ou d'aller de, faire des, des sommets... Euh... Extrême, euh, là, c'est réservé encore que maintenant avec le, le tourisme en montagne, il y a des gens qui ne sont pas forcément des, des athlètes de haut niveau qui arrivent à, à faire des 8000, mais en tout cas, voilà, ça, ça, ça reste quand même des, des, des disciplines qui sont extrêmes. L'ultra marathon, déjà, il faudrait s'entendre sur ce que ce qu'on définit par ultra marathon. Mais si on dit qu'un ultra marathon, c'est par exemple les épreuves qui durent plus de plus de 6 heures pour les premiers, euh, typiquement, personne ne viendrait contester que la CCC est un ultra marathon, par exemple. Umb, évidemment. Eh bien, je, moi, je suis vraiment persuadé que tout le monde est capable, quand je dis tout le monde, c'est peut-être un, un peu exagéré, toutes les personnes en bonne santé sont capables de faire ce type de course. Donc, ben, pour moi, il n'y a même pas de débat, ce n'est pas du tout un sport extrême de pratiquer l'ultra-marathon. Alors, je sais que souvent, ça ne fait pas plaisir aux personnes qui, euh, qui en font, parce que justement, on aime bien se faire passer pour quelqu'un d'un peu exceptionnel quand on fait ce genre d'épreuve, mais c'est juste <rire> la réalité. La réalité, c'est qu'on peut faire l'UTMB en étant un randonneur plus-plus. Vu, vu les délais, vu le, le, là, on n'a pas besoin de dédier sa vie à faire ça. C'est quelque chose que, que monsieur et madame tout le monde peut faire. Euh, il faut juste avoir envie et puis, euh, puis se donner un peu de temps pour le faire. Quoi. Que, et encore, ce n'est pas non plus… En, en fait, c'est pas, il faut sacrer sa vie entière, il faut, il faut prendre un peu de temps pour s'entraîner, se préparer comme il faut, si on veut pas se mettre à manger. Ça, c'est un, un autre débat. Et, euh, et voilà, non, c'est. En fait, ce n'est pas, pas l'aventure, on, on joue un peu à, ce, à ça, on joue un peu à partir à l'aventure. Quand on fait de l'ultramarathon, on se dit voilà, « je vais partir sur, sur les sommets des Alpes ou de tout autre massif montagneux », mais en réalité, c'est c'est balisé, il y, des, il y a des secours qui sont à portée de main systématiquement, il y a les autres, c'est très, très sécurisé dans l'ensemble. Bien sûr, on sait, il y a des accidents, mais ils sont extrêmement rares. C'est pas un sport extrême, je, je confirme, mais pas, pas, pour moi, c'est même pas de la provoque. C'est juste du bon sens plutôt. Ma question était provoquée, <rire> volontairement provoquée. <rire> On voit d'ailleurs de plus en plus de personnes qui se mettent à la course et aux ultra-distances. Quel conseil grand public tu pourrais apporter à ces personnes qui voudraient petit à petit se lancer dans ce, ce type d'activité Alors déjà, j'ai envie de leur dire, ne le faites pas par effet de mode. Si vraiment c'est pour juste avoir la, la, la, la polaire de, de finisher, chacun fait ce qu'il veut avec sa vie, mais je trouve ça un peu triste euh, personnellement. Euh, deuxième conseil, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est quand même de se lancer là-dedans si on a un petit peu de temps. Alors, il ne faut pas croire qu'il faille s'entraîner 30 heures par semaine. On peut tout à fait terminer un 100 miles en, euh, en s'entraînant régulièrement 5-6 heures par semaine, à condition quand même de prendre de temps en temps le temps de faire des week-end et de faire des préparations un peu, un peu spécifiques pour euh, voilà, quand même encaisser la, la charge. Mais globalement, si on a euh, quatre enfants en bas âge, qu'on euh, est cadre sup dans une grande boîte et qu'on n'a pas une minute à soi, on va pas persuadé que ce soit une, une bonne chose. Euh, et puis, dans le conseil qui est un peu aussi de bon sens, c'est de, de prendre le temps. Ça ne sert à rien de brusquer les choses. On peut y arriver assez vite, pour la raison que j'ai expliquée avant. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout extrême, donc c'est acc relativement accessible. Je trouve juste dommage d'y arriver trop vite, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps, que ce soit pour des raisons physiologiques, donc d'adaptation progressive quand même à l'effort, et puis pour des raisons psychologiques, c'est-à-dire se faire plaisir de découvrir progressivement des distances de plus en plus longues. Je trouve ça dommage de vouloir prendre les étapes et de, de vouloir faire en deux ans absolument un 100 miles. Commencer par des courses, et des très belles courses qui sont des courses plus courtes. Et Si, là, on, a vraiment, si on est vraiment guidé par l'amour la, de la montagne, de la course, de l'effort, et pas simplement pour, euh, par la, la carotte de dire j'ai terminé un 100 miles, alors ça devrait être naturel d'y aller progressivement. Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'il faut le faire pour des, des, des bonnes motivations. Donc encore une fois, ce pas moi de juger ce que veulent faire les gens, ils font ce qu'ils veulent, bon, mais puisque tu me demandes mon avis, à mon avis, c'est ça qui est important, c'est de prendre le temps d'y aller progressivement et d'augmenter les distances progressivement. D'après ton expérience de sportif et ton expertise de scientifique, est-ce qu'il y a des risques à ce genre d'activité Et si oui, quels sont-ils Ce n'est pas un sport extrême. donc les risques, euh, là, enfin, Ce qui découle de ça, c'est que les risques sont faibles. Ils ne sont pas inexistants pour autant. Donc, tu as raison de poser la question. Les risques il y a deux types. Ils sont de deux types Ils sont euh, aigus. Effectivement, on peut quand même, malgré tout, euh, être en danger sur un, sur un ultra. Alors, on parle de... Essentiellement, quand on parle d'ultra, déjà, il faudrait peut-être qu'on précise, j'imagine que dans ta tête, c'est essentiellement des ultra-trails, même s'il existe des ultras sur la route, ou c'est peut-être une question un peu plus large, mais euh, je parle de ça parce que finalement, le, en risque aigu, ce qui peut nous arriver, finalement, ce n'est pas tellement dû à l'ultra en lui-même, c'est le milieu dans lequel on pratique l'ultra. C'est sûr que si on va se euh, courir dans le désert ou, euh, ou en montagne, forcément, on a les, les risques qui sont associés au milieu, et pas forcément à la course elle-même. Après, il euh, les risques de chute, euh, de se perdre éventuellement, d'être pris dans une météo très, très mauvaise, etc. de se trouver à cours d'eau dans le désert. Enfin, voilà, il, il peut y avoir quand même quelques, quelques risques comme ça. Euh, même si, encore une fois, avec les, les organisations euh, que l'on a aujourd'hui, les risques ils sont quand même assez, assez modèles. Ensuite, il y a quand même des risques aigus qui sont liés à l'épreuve elle-même. Et en particulier. Euh, il peut y avoir des risques d'insuffisance de, rénale ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on se mette… Les gens qui ne seraient pas suffisamment préparés ou qui, euh, ou qui auraient des approches un petit peu déraisonnables de l'épreuve pourraient quand même se mettre en danger. Là, je pense en particulier à la prise d'anti-inflammatoires. Il y a des gens qui, euh, qui seraient… On sait très bien qu'il y a des gens qui sont dialysés régulièrement. C'est très peu, encore une fois, tenu du, du nombre de, de coureurs. Mais sur des ultras, on a assisté presque, enfin assez souvent, pas systématiquement, bien sûr, mais assez souvent quand même malgré tout, des, des gens qui sont, euh, sont dérisés. Euh, et c'est le cas quand il y a la combinaison de trois choses, et ce sont des gens qui ont bien sûr pratiqué euh, un effort euh, assez long, un ultra, qui sont souvent déshydratés, donc euh, diarrhée, vomissement, etc., et systématiquement, ou presque systématiquement, qui ont pris des anti-inflammatoires. Donc euh, ça, c'est ce que j'appelle une approche déraisonnable. Il faut vraiment éviter. Euh, d'en prendre, même des antidouleurs si on peut, mais en tout cas des anti-inflammatoires ça c'est interdit là, effectivement il y a des risques, des risques qui pour le coup peuvent être assez graves hein, pour, la, pour la santé donc voilà il y a les risques aigus qu est-ce qu'on est qu peut réellement se faire très mal, voire se tuer sur une épreuve oui c'est arrivé, on sait dans le même il y a quelques années etc donc, mais bon globalement c'est quand, quand même excessivement rare et puis après il y a les risques chroniques est-ce que euh, en résumé, est-ce que quand on fait de l'ultra euh, on, est, on va faire un bon petit vieux, un beau petit vieux, comme, comme on dit. C'est difficile à dire. Là encore, j'ai envie de dire que ce n'est pas complètement impossible. Euh, je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions pour être en bonne santé. Effectivement, on, même si j'ai dit que ce n'était pas, un, pas extrême, un sport extrême, il y a quand même ce côté un peu extrême. En tout cas, ce n'est pas un sport extrême, mais il est souvent pratiqué par des extrémistes. Il y a des gens qui c'est pas pas courir en épreuve d'ultra en elle-même qui est problématique, c'est plutôt la façon dont on le fait et notamment, est-ce qu'on les répète trop souvent, ces efforts-là Est-ce qu'on va courir un ultra tous les 15 jours Est-ce qu'on va s'entraîner de façon excessive euh, En gros, est-ce qu'on va souffrir de ce qu'on appelle la bigorexie, c'est-à-dire l'addiction au sport ou pas euh, Voilà. Donc, si on est dans ce cas-là, effectivement, si on a un comportement déraisonnable euh, face à ce type d'épreuve, alors on se met aussi quelque part un peu en danger de façon chronique pour ses articulations, et puis pour l'organisme d'une façon générale. Donc, euh, voilà, il y a des choses que l'on peut faire. Si, si on a, je pense que si on a une approche à l'inverse qui est raisonnable, justement, on peut faire de l'ultra de façon relativement intense et malgré tout être en bonne santé. Donc, euh, les risques, ils sont, avec une pratique intelligente, les risques, pour moi, ils sont, ils sont modérés. Ils ne sont jamais totalement absents, il n'y a aucune activité... En oui. tout cas, c'est sûr que si on prend le, le côté euh, enfin, le, le ratio balance, euh, enfin, le, la balance euh, risque-bénéfice, euh, il vaut mieux faire un petit peu trop de sport que pas du tout. Mmh. <rire> tu parlais au début justement de la définition ultra-marathon entre route et, euh, et trail. On voit beaucoup de, de monde qui s'inscrit sur des semi-marathons, des marathons sur le béton en ville. Euh, plutôt que sur des épreuves de trail Est-ce que ce ne serait pas moins risqué, d'un point de vue mécanique, de pratiquer sur des terrains plus meubles Oui, je partage cet avis, effectivement. Alors, la route, il euh, y a encore beaucoup plus, effectivement, tu as raison, hein, de, je crois les chiffres hein, sont beaucoup plus de quoi sur route que, sur, euh, que de trail. parce il y a beaucoup plus d'épreuves aussi oui. de, de grands marathons qui attirent encore du monde, c'est très bien. Mais, mais malgré tout, il y a quand même de plus en plus de gens qui passent au trail pour différentes raisons, ce n'est pas la question, mais en tout cas, c'est la réalité. La question, c'est est-ce que c'est plus risqué de courir sur la route Je crois qu'en effet, courir sur les chemins, c'est une bonne chose, pas seulement parce que c'est plus sympa et mieux, même pour les aspects psychologiques de courir en nature que dans les villes. Ça, c'est mon avis, mais pas seulement mon avis, c'est assez bien documenté. Malgré tout, l'effet de la nature en elle-même, c'est pas seulement le le fait de pratiquer une activité physique, mais le, en plus, si on peut la pratiquer en pleine nature, les effets sont décuplés. Donc ça, c'est quand, quand même chouette et important à savoir, puisque finalement, on parle de risque, c'est encore c'est le risque-bénéfice. Donc, euh, si on peut avoir ce côté-là en plus euh, courir en nature, ça serait dommage de se priver. Après, tout le monde, notamment ici d'atteindre, les citadins, pardon, les, les parisiens n'ont pas forcément toujours la possibilité d'aller dans la nature. Mais en tout cas, quand on peut le faire, il ne faut évidemment pas se, pas se priver. Et pour revenir à ta question de façon plus précise sur la route versus le trail, côté plutôt, euh, côté meuble du terrain euh, entre elles, euh, oui, ça c'est une réalité, effectivement. On sait que les, les impacts sont, sont importants, euh, même si euh, en général, on s'arrange toujours pour atténuer ces impacts d'une façon ou d'une autre, notamment par sa technique de course quand on court un marathon, au bout d'un certain nombre de kilomètres, on a un peu plus de mal à le faire. Donc, C'est sûr que les dommages musculaires sont quand même, sont quand même assez importants. Ce n'est pas seulement une histoire de, de raideur du terrain, c'est aussi une histoire de, quand on fait un marathon, eh bien on répète le même geste encore et encore et encore et encore, toujours le même geste. Quand on fait du trail, c'est beaucoup plus varié. On monte, on descend, on marche, on court, etc. Donc je ne parle même pas des bâtons qui peuvent aussi alléger un petit peu les membres inférieurs. Donc, euh, globalement, globalement oui c'est euh... en plus on va plus vite quand on est sur la route souvent donc euh, ça veut dire que les impacts sont aussi plus importants donc globalement tu as raison le, le trail je pense c'est quand même globalement meilleur pour la, pour la santé que le, que le marathon et puis pour d'autres différentes raisons aussi ben, le, le simple fait de monter et de descendre euh, quand on monte on va travailler à plus haute intensité quand on descend on va travailler plus en force donc il y a, y, a, y a plein de vertus dans le, dans le trail c'est pas aussi bien que ce qu'ils font fond mais c'est bien déjà <rire> La différence, c'est la vitesse La différence, c'est que si on commence à parler de ski de fond, je suis tu... encore plus bavard que... que sur le trail. Euh... Enfin, pour moi, le ski de fond, c'est le... le sport santé par excellence. On vraiment tous les ingrédients et puis on n'a pas justement ces impacts. On va voir même en train. C'est plus compliqué sur Rouen, mais euh, je, ouais. je le conseille. <rire> On peut, il y a une question que, que je voulais te poser qui m'intéresse beaucoup. On peut constater que euh, du 3000 mètres au marathon, les Kenyans, les Éthiopiens écrasent complètement la, la concurrence depuis des décennies. On entend un peu tout et n'importe quoi sur Internet à ce sujet. Est-ce que scientifiquement, il existe des éléments de réponse pour comprendre cette hégémonie Alors, tu fais bien de préciser qu'il existe des éléments de réponse. Effectivement, on n'a pas de réponse définitive et bien malin qui pourrait euh, dire c'est dû à ça et ça et ça, 20% est dû à ça, 30%. Ça, ça, ça, je pense que c'est impossible d'avoir une réponse aussi définitive. Ceci étant dit, on a quand même effectivement des, des éléments de réponse qui sont de deux ordres. Les premiers sont plutôt d'ordre socioculturel, et puis les deuxièmes plutôt d'ordre physio-biomécanique. D'un point de vue socioculturel, quand on est kényan on n'a pas forcément envie de devenir joueur de foot. On a plutôt comme image justement ben, les gens qui sont un peu célèbres et qui, et qui, euh, qui réussissent dans notre pays et, et il se trouve que c'est la course à pied, je ne suis jamais allé au Kenya mais j'imagine que enfin, j'ai lu certaines choses Effectivement, quand on est Kenyan ou Éthiopien on a envie de ressembler à, à Bekele ou à Ghebre Selassie euh, et pas à Zidane ça c'est une première chose, il euh, y a aussi le côté, euh, bah, du coup il y a beaucoup d'enfants qui, qui font ça, ils ont peut-être un peu moins de possibilités de faire autre chose aussi et donc euh, le réservoir est aussi plus important, je pense que ça doit, ça doit jouer quand même un rôle, au final dans le côté socioculturel, malheureusement il ne faut pas faire d'angélisme, je parlerai aussi du dopage pas accusé sans preuve mais il n'est pas du tout impossible que d'être, de euh, s'entraîner un petit peu euh, de façon un peu plus isolée moins surveillée, permette aussi de favoriser le dopage alors c'est clairement pas qu'une histoire de dopage mais il ne faut pas l'exclure parce que ce sont des, des coureurs qui viennent de pays pauvres etc donc pas d'angélisme à ce niveau là et puis après, il y a quand même des idées, effectivement, pour expliquer, enfin, pour autant dominer, effectivement, une discipline. Enfin, ça existe nulle part ailleurs. C'est vraiment, vraiment incroyable quand on, quand, on, quand on réfléchit bien à quel point, effectivement, ils dominent les, les disciplines d'endurance en course à pied. Difficile de, de concevoir qu'il n'y ait pas quand même des raisons un petit peu plus, un petit peu plus objectives. Et effectivement, il y en a, et en particulier, ce sont euh, les coureurs, euh, bien sûr, il peut y avoir des, des coureurs caucasiens qui sont de, de petite taille et, et très légers, mais il y a quand même beaucoup de coureurs est-africains qui ont ce, ce type de gabarit. On sait que d'être très petit, très léger, euh, a des multiples, multiples effets en termes de thermorégulation, en termes de, de ratio entre ce qu'on est capable d'ingérer comme lucide et ce qu'on dépense, du coup, en, à l'effort. Euh, donc, ce genre de choses, ça c'est très important. Le, ils ont en particulier des, des extrémités qui sont très fines et des avant-bras, des mollets très fins. Et donc, ça c'est excellent pour le coût énergétique. c'est vrai qu'ils ont, les coureurs est-africains sont aussi connus pour un coût énergétique qui est, qui est très bon. Et bien sûr, ça c'est quelque chose de, de positif pour la performance. Et puis après, il y a la, la question de s'entraîner en attitude, ou. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit s'entraîner en altitude, mais peut-être d'être né en altitude, d'une mère qui a vécu en altitude, il n'est pas impossible, ce n'est pas encore très, très clair, mais il n'est pas impossible que ça ait des effets au niveau pulmonaire pardon, et que ça limite pour le coup la, la désaturation en oxygène à l'effort. Mais ça, ce sont des choses qui sont peut-être un petit peu moins, un peu moins évidentes. En tout cas, tout, je pense que s'il y a une telle domination, c'est une combinaison de facteurs à la fois socioculturels et physiologiques, slash biomécaniques, permettent d'expliquer euh, cette domination euh, aussi, aussi nette. Euh, voilà. Et puis, puisque on parle de, de coureurs africains, je sais que c'était pour la question, mais euh, j'y réponds quand même. <rire> la, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que les est-ce que les coureurs africains domineraient les trails, les, les ultra-trails, s'ils venaient à les courir. Voilà. Donc là, il y a un débat sur les réseaux sociaux en disant non certains disent « oui, c'est évident, ils sont tellement au-dessus de l'eau qu'il n'y a pas de raison », et puis d'autres disent « non, c'est trop technique, par exemple, pour eux, ils ne sont pas habitués à courir en montagne, etc. Euh, » ouais, absolument clair, moi, je me range très fermement du côté des partisans de la première théorie. Pour moi, c'est assez évident que si, si le cours africain, peut-être pas du jour au lendemain, mais en quelques, en quelques mois, se préparaient pour des, des grands ultra les grands ultra-trails, les grands 100 miles de la planète, serait assez vite devant tout le monde. Ça, j'ai pas beaucoup de, pas beaucoup d'inquiétude là-dessus. Il y a quelques coureurs hein, qui sont les meilleurs de chez nous, les Kilian Jornet et compagnie, qui, qui sûrement arriveraient à rivaliser, mais ouais, ça serait plus des problèmes de santé comme, comme ça l'a été par le passé. Est-ce que là aussi, c'est un point de vue social qui impacte le fait qu'ils s'inscrivent pas sur ce type de course ah bah Oui, c'est les troisièmes monnaies, hein. c'est ça. Mais si court, beaucoup c'est quand même avant tout pour vivre pour faire vivre leur famille donc euh, c'est pas les les primes monétaires sur les ultra-trails qui, qui vont les attirer et je pense qu'il en faudra beaucoup avant des de il en faudra euh, l'équivalent des, des courses sur route et le, et le problème des il y a le trail et puis après il y a trail parce que si on peut imaginer que demain il y a des, des primes qui soient sur les trails et là il n'y a pas de raison qu'ils y viennent pas assez vite s'il y a des grosses primes à équivalent de ce qu'il y a sur la route effectivement il y a pas de raison qu'ils n'y viennent pas assez vite et par contre, après les ultras, c'est un peu plus compliqué, il faudra vraiment des très très grosses primes, parce que par définition, on ne peut pas en faire un tous les 15 jours, et pour gagner de l'argent, il faut courir souvent. C'est un autre, un autre débat, mais en tout cas la réponse est oui, c'est pour des raisons culturelles et financières, tout simplement, et, et sans jugement de valeur, évidemment, enfin plutôt un jugement de valeur, comment dirais-je, positif, en disant oui, c'est normal, c'est normal qu'il ait bien de... Un autre sujet sur lequel tu portes beaucoup d'attention dans tes études, et qui est à mon sens passionnant, c'est celui de la fatigue. Et euh, tu t as parlé au, au début, en introduction, que tu étais responsable de la chaire actif. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le, bah le, le but de cette chaire Oui, alors cette chaire, c'est une, euh, une chaire universitaire qui est en complément du, du laboratoire que je dirige, et qui a pour but essentiellement de, un, de aider à trouver d'autres financements complémentaires pour nos recherches, il y a des, des actions dans le domaine du, du mécénat, en particulier, c'est de trouver des, des donateurs qui, qui nous aideraient à, à financer nos recherches, que ce soit des mutuelles ou d'autres entreprises. Et puis le, le deuxième intérêt, ou, le, ou dire, le premier intérêt, l'intérêt principal de cette chaire, c'est de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de la vulgarisation scientifique. On pourrait le faire au niveau du laboratoire, on le fait un petit peu, la chaire a vraiment pour vocation de, de favoriser ça, c'est-à-dire de, vraiment de prendre ce que nous faisons, et ce que d'autres euh, scientifiques dans le domaine de l'activité physique et du sport font, et d'essayer de le de prédigérer pour des gens qui n'ont euh, pas forcément le temps ni, ni les, les connaissances euh, pour aller lire directement à la source les, les articles scientifiques, parlent pas anglais, etc. C'est souvent une histoire de, de temps, il est deux, mais en tout cas, voilà, donc nous, c'est de, de mettre en forme, d'aider... Euh, c'est un, un peu ce que tu fais, mais hein, c'est d'une certaine façon pas cher et là, pour but euh, de faire de la, de la vulgarisation, c'est pas un gros mot, c'est le <rire> au contraire. Et on en a euh, plus que jamais besoin euh, en ces temps euh, compliqués de Covid et en ces temps de, de complotisme... Euh, J'en passe les meilleurs. Je pense que si on voit de, de, de mini-sectes, on enfin, a une, une notion encore sur France Inter. Et, hein, les grandes sectes n'existent plus. Par contre, les petits gourous qui essayent de faire euh, leur saut sur le, le dos de, de la crise sanitaire actuelle euh, sont légion. Donc, on a besoin, oui, on a besoin d'une parole, parole scientifique. Euh, sans dire qu'on ne se prend pas, mais en tout cas, au. Alors, dans le domaine du sport, on va dire que ce n'est pas aussi euh, critique que dans le domaine de, de la santé, mais pour moi, c'est critique quand même parce que, justement, le sport est, devrait avoir une place, l'activité physique, enfin, le sport devrait avoir une place beaucoup plus importante euh, dans ce débat sur la santé, justement. Et quand nos politiques auront compris ça, on aura, on ne dire qu'ils l'ignorent complètement, il ne faut pas exagérer non plus, mais… Quand ils auront compris qu'on peut faire beaucoup plus et en retirer beaucoup plus, euh, je pense qu'on on aura franchi un palier. Donc, c'est quand, euh, quand même important. On commence à être pris un petit peu plus au sérieux, et pas encore par tous et pas suffisamment de mon point de vue. Enfin, je dis on, bien sûr, c'est les gens, les scientifiques qui travaillent sur, sur l'activité physique d'une façon générale et en particulier dans le, dans le domaine de la santé. Euh, on appelle le, le traitement non médicamenteux. Euh, par l'activité physique. Alors, il n'y a pas que l'activité physique, bien sûr, mais ça, il se trouve que c'est quand même un des, un des vecteurs les, les plus importants pour être en bonne santé. Euh, et bien, c est, c est, voilà, ce, ce traitement-là est aussi important que, que les autres. Et si les gens étaient un peu plus en forme, eh bien, et là encore, très attention quand on dit des choses comme ça, parce qu'on peut vite être accusé de... Comment dirais-je de de pointer du doigt à certaines populations, mais en tout cas, quand, si les gens étaient un peu plus en forme, on ne se poserait pas la question de Covid. Enfin, pour les personnes âgées, bien sûr, mais en tout cas, on ne se dirait pas, voilà, les gens n'iraient pas en réanimation tant que, que maintenant. Bon, au tout début de la, de la crise, j'avais écrit un, un article, justement, pour le, enfin, une contribution pour le quotidien du médecin qui, qui était autour de ça, en disant « est-ce qu'on est qu est qu mourrait autant du Covid euh, il y a 50 ans qu'aujourd'hui ?» et La réponse est non. Euh, malgré les progrès de réanimation, etc., euh, on on monte à 50 ans, euh, voilà, c'est très bien hein, qu'il y ait moins de personnes euh, obèses, euh, diabétiques, etc. Et, euh, c'est n'est pas qu'une histoire d'activité physique, bien sûr, il y a une petite pause, mais en tout cas, l'activité physique joue un rôle clé dedans. Et, et voilà, donc, on n'a plus l'activité physique professionnelle, donc il faut vraiment faire tout ce qu'on peut par la, pour la remplacer par de l'activité physique, de loisirs. On a tous les moyens pour ça, mais il faudrait se... Le Enfin, on a tous les moyens, il faudrait se donner un peu plus les moyens justement de former des gens, d'ouvrir de, les clubs, de, de payer les infrastructures et, et cet argent dépensé, c'est très bien qu'on le, le retrouve plus que largement après dans la, dans la santé des populations. Donc euh, voilà, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'hommes politiques qui vont écouter ton émission, mais en tout cas, s'il <rire> y en a un, euh, je vote faites, votre pour lui. Les... Faites, faites votre boulot <rire> les gars. Je partagerai tous les liens de, de la chaire actif dans la description de la vidéo. et D'ailleurs, j'encourage évidemment tout le monde à aller découvrir. Il y a beaucoup de conférences vulgarisées en français ou en anglais et euh, qui transmettent des vraies informations scientifiques de façon simple et compréhensible. Donc, c'est important de, de pouvoir en faire la, la publicité et d'essayer de, de démocratiser un petit peu plus ce, ce, ce type de communication parce que c'est super bénéfique de pouvoir avoir des des pontes scientifiques qui font ces démarches de, de l'atteinte du grand public et c'est souvent une, une problématique tu traites à la fois la fatigue dans le domaine sportif et médical à travers des pathologies comme le cancer euh, nous en, on en avait discuté à l'occasion d'octobre rose sur la chaîne mais la fatigue c'est un des facteurs essentiels à prendre en compte pour le bien-être des malades est-ce que tu peux nous parler un peu plus un peu plus précisément de la fatigue et de ce qui la caractérise bien sûr avec plaisir <rire> Alors, c'est effectivement euh, un symptôme qui est assez… C'est pas assez, c'est le symptôme numéro un de beaucoup de pathologies. Tu as parlé du cancer, mais pas seulement. Il y a de nombreuses maladies, comme la stérose en place, etc., où les gens se plaignent avant, du côté, avant du, le côté euh, handicap ou euh, douleur, etc. Ils et se plaignent de fatigue. Et c'est ça qui les empêche de, de, de vivre normalement. On sait que c'est un, un symptôme qui est très, très handicapant en termes de, de relations sociales. On sait par exemple que les gens qui sont fatigués retournent beaucoup moins rapidement au travail que les autres. On n'y retourne pas du tout. Euh, donc, c'est vraiment un problème qui est, qui est majeur. Et j'ai envie de faire le parallèle avec l'activité physique parce qu'on peut se dire, ouais, la fatigue, bah, c'est pas grave, hein. on se repose et puis, euh, puis ça va mieux. Non, c'est vraiment quelque chose qui… Alors là, on parle bien sûr de fatigue chronique. On ne parle pas de la fatigue sportif justement. On parle de fatigue chronique c'est-à-dire euh, qui se définit comme une fatigue justement dont on ne récupère pas si on se repose ou si on dort. Donc elle, elle, elle est instaurée et puis on, on a beau faire ce qu'on veut, elle reste là, on se lève le matin, on est fatigué, la journée, la fatigue ne fait qu'empirer, on a beau se dor dormir et parfois dormir euh, comme il faut, même si les, les troubles du sommeil peuvent être une des causes de, de fatigue chronique, parfois c'est pas du tout le cas, et on, on se lève le matin, on est de nouveau fatigué et ça recommence. Donc, c'est vraiment un problème, un problème majeur, pas forcément dans les maladies chroniques. Il y a aussi des gens qui n'ont pas de maladie connues, qui, sont, euh, qui se disent fatigués et qui, qui sont handicapés par, euh, par cette fatigue chronique. Donc, ça, c'est euh, un premier point. Donc, bien différencier cette fatigue chronique de la fatigue aiguë, qui est la fatigue euh, que toi et moi euh, expérimentons chaque jour lorsqu'on va s'entraîner, enfin, plus toi que moi, j'imagine. En enfin. tout cas, où on fait un effort, effectivement, on se sent euh, fatigué, mentalement, bien sûr physiquement, mais si on, si on fait une sieste ou si on passe une bonne nuit, on mange un, un morceau et le lendemain ça, ça repart. On ne parle, parle pas du tout de la même chose. Donc c'est un problème euh, assez majeur et c'est la raison pour laquelle on a créé cette chaire sur, sur la fatigue pour euh, à la fois en parler et puis euh, essayer de conduire d'autres travaux pour mieux, mieux la comprendre d'une façon générale et puis après bien sûr appliquer à certaines, certaines pathologies puisque les causes sont multifactorielles, elles sont dépendantes de, de, des personnes et puis du coup de leur, de leur pathologie. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est la question sous-jacente ou, ou qui suit, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour soulager cette fatigue chronique ou la fatigue sportive, on sait, il suffit de, on en reparlera après, justement, des charges d'entraînement, bien équilibrer ces charges d'entraînement, c'est facile, pas toujours si facile, mais en tout cas, c'est moins grave euh, que la fatigue chronique des, des patients, par exemple. Eh bien, justement, une des choses, et je reviens un peu en arrière, à 10 minutes en arrière, quand je parlais de l'importance de l'activité physique, c'est un des domaines où, justement, on a peu d'armes, si ce n'est l'activité physique. Il y a assez peu de médicaments qui fonctionnent, en tout cas sur le long terme, pour combattre la fatigue chronique. Il y a quelques thérapies comportementales, etc., qui peuvent être mises en place, mais une des choses qui fonctionne le mieux, c'est de mettre euh, les gens en activité physique. En fait, il se passe la chose suivante, et c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais... Quand on, quand on est fatigué, on entre dans une espèce de, de cercle de, dans le, le cercle vicieux suivant, c'est-à-dire qu'on est fatigué, donc du coup, la dernière chose qu'on a envie de faire forcément, c'est l'activité physique. Donc, on va rester dans son canapé. Donc, du coup, souvent, on n'était déjà pas dans très grande forme, mais on va se déconditionner encore un petit peu plus. D'accord. Donc, euh, quand on va refaire des activités de la vie quotidienne, on va être plus qu'on sera déconditionné, on va être encore plus fatigué. Et donc, on aura encore plus envie de rester dans son canapé, etc. C'est ce cercle vicieux dont il faut essayer de sortir et essayer déjà d'expliquer aux gens que même quand on fait, euh, par exemple, quand on, euh, quand on est en traitement de, de chimiothérapie, euh, ou la fatigue, je pense que… Alors, j'ai euh, jamais été en, en chimio, mais enfin, quand on écoute les gens qui, qui sont soignés, euh, ils disent que vraiment, là, pour le coup, c'est un niveau de fatigue euh, alors, au plafond. Quoi. Euh, et bien, même dans ces cas-là, quand on met les individus dans des programmes avec des, évidemment des, des personnels compétents qui vont leur faire de l'activité physique adaptée à leur situation, et bien, quand on fait ceci, et ça paraît compliqué, mais en fait c'est relativement simple, et bien, le niveau de fatigue diminue. Donc c'est vraiment la, la prise en charge de ces personnes-là, en les remettant à l'activité physique, en les suivant un petit peu, évidemment pour ne pas en faire trop non plus, pour ne pas qu'elles se fatiguent plus, mais euh, montre que si on fait ça pendant un mois, on arrive à les convaincre de dire « allez, il faut… » Il faut faire l'effort pendant un mois et puis vraiment si dans un mois vous ne vous sentez pas mieux, on verra, on rediscute. Et eh bien souvent ça suffit et les personnes effectivement se sentent mieux et comprennent qu'effectivement c'est ça la solution, enfin, c'est une des solutions mais c'est la solution principale pour se sortir de, de cette fatigue chronique, c'est d'être d'être actif, sortir de ce cercle vicieux. C'est vraiment un problème quand on, quand on est fatigué. Encore une fois, on a, a qu'une envie, c'est de, de, de rien faire, c'est-à-dire que quand on a une moindre tolérance à la, à la fatigue et c'est assez bien co corrélé avec la, le, le niveau d'aptitude physique que l'on a, euh, bah dès qu'on va commencer à faire des choses, et forcément il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper dans la vie, dans la vie quotidienne, hein, quand on a des enfants, il faut faire le ménage, etc. Et bien assez vite on va être à son plafond de, de niveau de fatigue justement que l'on peut tolérer et donc euh, on va... On, Obligé d'arrêter et donc euh, on va se reposer et puis on va se déconditionner et puis on rentre dans le cercle vicieux dont je connais. Donc euh, voilà, c'est pour ça que l'activité, une des raisons pour lesquelles l'activité physique est importante dans la société. Et bien sûr, ça va bien au-delà de, de la fatigue chronique, mais en tout cas, la fatigue est un bon exemple euh, pour illustrer l'importance de pratiquer une activité physique de façon régulière. Pour en revenir sur l'aspect sportif dont tu parlais, donc c'est normal d'être fatigué quand on s'entraîne et qu'on cherche à progresser. Le risque, c'est évidemment d'aller trop loin dans cette fatigue. On pense souvent euh, aux facteurs de surmenage, surentraînement, etc. Euh, ces risques. Quel facteur est-ce qu'on peut surveiller d'après toi ou qu'est-ce qu'on peut prendre en compte pour jouer la carte de la prudence lorsqu'on n'a pas forcément euh, tout un staff médical dédié au suivi pour nous parce qu'on n'est pas sportif de haut niveau, etc. Je pense qu'il y a déjà des choses que l'on peut mettre en place de façon plus ou moins systématique pour euh, prévenir un petit peu ces risques de, de surmenage. Parce qu'effectivement, le, le, le surmenage, on s'en remet assez vite. Par contre, si on reste trop longtemps en état de surmenage, on peut tomber en état de surentraînement, qui est peu ou prou l'équivalent de la fatigue chronique des patients dont je parlais pour le sportif. Et là, c'est même grave en termes de, de santé. Et puis, c'est grave aussi, et surtout pour un athlète, j'ai envie de dire, pour sa carrière. Parce que quand on est surentraîné, enfin, quand on subit un vrai surentraînement, ça peut être, on en parle beaucoup en ce moment avec les, les cyclistes, etc. Ça peut être la, vraiment la fin de la carrière. Ça remet pas. C'est vraiment comme la fatigue chronique, on ne s'en remet pas en, en se reposant de nuit. C'est vraiment des choses qui mettent des, des mois, même des années apparemment, pour, pour, en, pour en revenir. Et certains n'en vont Donc, ces choses un peu simples que l'on peut mettre en place, à, à mon avis, Alors, on parle de, de monsieur tout le monde, hein, bien sûr, quand on parle de, de sport de très haut niveau, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour euh, monsieur tout le monde, et on va, on va rester quand même dans l'exemple qui nous amène aujourd'hui, du, du coureur à pied, et du coureur de trail en particulier euh, je pense que de façon certaine une des choses à faire c'est déjà de ne pas s'entraîner au moins un jour par semaine de prendre un jour complet minimum euh, par semaine, deux c'est mieux à mon avis de la même façon il est pour moi absolument indispensable de prendre plusieurs semaines de break chaque année euh, alors ça je ne sais pas toi si ça te paraît du, du bon sens euh, je ne te connais pas euh, mais je peux te dire que ce n'est pas du bon sens pour tout le monde, c'est à dire que ou alors, certains le sont, sont courants, courant, mais n'arrivent même pas à le faire. -à on à retombe un peu dans l'exemple des gens qui étaient un peu euh, bigorexiques euh, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des athlètes, et en l'occurrence de haut niveau, hein, je ne vais pas citer de nom, mais qui, euh, dont le coach leur avait dit, euh, OK, maintenant, on est en break annuel, donc c'est 15 jours de break. Et au bout de 10 jours, ils n'ont pas pu tenir, ils ont été obligés de se remettre à courir. Donc là, si on fait ça, c'est sûr qu'on… Il y a des chances que évidemment, il y a, chacun est différent, il n'y a, a pas de règle universelle, mais enfin, on met moins de chances de son côté de faire de nombreuses années, d'avoir une carrière qui est, qui est longue, de se surmener et se surentraîner à, à terme. donc Pour moi, c'est quelques semaines, c'est au minimum quatre. Et si vraiment on ne peut pas rester quatre semaines sans rien faire, déjà un, pour moi c'est quand même assez dramatique de de pas se, de se dire ben « j'ai quatre semaines, j'en profite pour faire autre chose ». J'allais dire pour aller au restaurant, bon, voilà, ben en c'est un peu compliqué, mais au cinéma, mais en tout cas, on peut faire, on peut faire autre chose. En temps normal, en tout fait, cas, on peut faire autre chose. Euh, c'est assez, assez dramatique. Euh, mais bon, bref, si on ne peut pas faire ça, à minimum, rester quatre semaines sans courir. C'est-à-dire euh, faire d'autres sports portés, mais euh, euh, prenez l'exemple de Kylian de internet hein, qui reste plusieurs mois, lui, sans courir. Euh, alors, même, même si, apparemment, maintenant, il court un peu en hiver, mais en tout cas, très peu, et il fait beaucoup de ski. Ça n'empêche pas d'être pas trop mauvais, on va, on va dire ça comme ça, en course à pied. <rire> euh, bah Puisqu'on parle de ça, un truc qui est important aussi, c'est de, de faire du cross-training. Il y a aussi un peu des débats, je pense, de moins en moins, mais pour les gens qui disent non, la course à pied, c'est la course à pied, on va faire du vélo. Pour moi, c'est clé. Il faut faire du vélo, il faut faire du ski de fond l'hiver, quand on a possibilité, ou du ski de rando, euh, du VTT, de natation, etc. Donc ça c'est important. Il faut euh, veiller à son sommeil, à sa nutrition bien sûr. Alors c'est un peu des, euh, des lieux communs tout ça, mais euh, en nutrition c'est assez bien accepté maintenant. Le sommeil un peu moins. Il y a un, Je pense qu'il y a des gens qui, qui euh, voilà, on a tous des vies euh, débordantes d'activités. Et quand on est sportif en plus, eh bien on va prendre, on veut absolument s'entraîner nomadewatt, comme y a les, les Anglais, et donc on va prendre sur son temps de sommeil pour, pour aller s'entraîner tout le matin, tard le soir. Et ok, on peut le faire ça certaines, certaines semaines, quand on a besoin de faire des gros blocs d'entraînement, etc., pas de problème, mais faire ça comme ça toute l'année, tout le temps, au moment, c'est un peu compliqué. Donc euh, si vous êtes somnolente, enfin, voilà les conseils qu'on peut donner, si vous vous sentez somnolente, dès que vous êtes assis euh, 15 secondes, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous endormir, etc c'est peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc, euh, veillez, à, veillez à ça. Donc, après, ça peut passer. Voilà. Si on a vraiment envie de faire de la compétition, des... c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on a les moyens de ses ambitions Parce que réellement, si on a une vie qui n'est pas adaptée à se préparer pour un UTMB, est-ce qu'il faut vraiment, coûte que coûte, s'inscrire à l'UTMB ou attendre peut-être que les enfants aient un petit peu grandi et puis faire dans les meilleures conditions Voilà, passer les discussions que doivent avoir les gens avec eux-mêmes hein en tout cas se poser au moins, au moins ces questions-là. Euh, et puis après il y a des artifices, on des artifices, on peut utiliser la sieste, par exemple des micro-siestes de 10-15 minutes. C'est pas quelque chose qui est culturellement encore très très bien accepté en France, mais en d'autres pays ça l'est. Et ça c'est une arme assez redoutable effectivement quand on est euh, quand on est un peu en déficit de sommeil. Et on l'est tous, hein. euh, sportif ou pas, on est tous en déficit de sommeil. Ça c'est quelque chose qui est important de garder à l'esprit. C'est-à-dire qu'on a perdu entre une à, deux années, une, à deux années, une à deux heures de sommeil par nuit euh, par rapport au siècle dernier. C'est impossible qu'on euh, ne soit pas en déficit, de, en déficit chronique de sommeil. On l'est tous, plus ou moins. Comme moi, je le suis, ça c'est certain. Je le fais, comme je dis, mais pas comme je le fais. C'est un, euh, un autre débat. Euh, voilà, donc quand on a mis tout ça en place, euh, quand on fait attention à se reposer suffisamment, à faire des coupures chaque année, à faire du cross-training, à essayer de se euh, ménager un peu des heures de sommeil suffisantes, évidemment, de bien manger. De ne pas rester affûté toute l'année, ça, ça peut être une. Alors, souvent, on a le problème inverse, c'est-à-dire que c'est vrai que les cours du dimanche, ils sont plutôt au problème de vouloir maigrir. Mais on a des gens qui sont, euh, qui sont, voilà, qui sont tellement volontaires et qui, qui veulent tellement perfait qu'ils arrivent à être affûtés, à être très, très bas en masse grasse toute l'année. Donc, là, c'est plus pour le haut niveau. Et là non plus, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Bien sûr, on sait très bien qu'il y a une corrélation entre le taux de masse grasse et la performance. On peut pas être un bon coureur à pied si on n'est pas très très maigre et très ultra très compris. Il hein. ne faut pas me dire qu'en ultra, on a besoin d'avoir des réserves. On peut se permettre d'être un peu plus gros dans un certain moment où il faut grimper les côtes ou, ou même euh, euh, rebondir à chaque appui sur, sur la route. Il faut être le plus léger possible. Il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, la question, c'est est-ce qu'il faut l'être toute l'année Non, il faut essayer de s'aménager des périodes. Justement, on va s'affiguer, on va préparer sa saison de compétition. Ces quelques semaines, on va parfait. Et c'est là où il faut être mince. Derrière se permettre de reprendre un peu de la, de la masse grasse et c'est d'autant plus vrai pour les, pour les femmes pour des raisons euh, plus critiques pour les femmes. Ouais. Bref, quand on a fait tout ça, je pense que déjà on a des chances de, moins de chances d'être euh, surmené et surentraîné et après, il y a d'autres outils qui existent que l'on peut utiliser comme des, des questionnaires réguliers que l'on peut s'auto-administrer où euh, il existe maintenant, je ne vais pas faire de pub, hein, mais il existe des, des entreprises qui font des... Par exemple, des qui proposent de la mesure de fréquence cardiaque, de variabilité de la fréquence cardiaque. Et, euh, et voilà, donc, ce sont des des, choses, des outils qu'on peut utiliser, qui commencent à se démocratiser, qui étaient un peu réservés au niveau et qui commencent à se démocratiser. Après, il faut un peu d'argent, parce que ce sont des services qui sont, qu sont payants, forcément. Ouais. Mais voilà. Euh, ouais, ou alors, après, vous pouvez faire soi-même avec des outils, euh, des outils que proposent les, les marques de de euh, bon, je ne veux pas faire de pub, mais il y a des choses, qui, des choses qui existent, mais ça j'ai envie de dire, ça... je ne dis pas que c'est négligeable, ces outils ils existent, notamment la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est quelque chose qui est un des rares trucs d'ailleurs qui, euh, qui fonctionne assez bien, mais ça doit venir euh, en complément, juste pour confirmer qu'effectivement il n'y a pas de problème, si, avant tout les... ce qui est important c'est de faire ce, que, ce dont je viens de parler, Et évidemment la liste n'était pas exhaustive. Tu as sous-entendu les charges d'entraînement euh, tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire justement que c'est la programmation d'entraînement qui Cac. va être la première responsable du phénomène de surentraînement chez les athlètes En quel cas, les prépas physiques et les entraîneurs doivent euh, d'autant plus chercher à quantifier leur contenu, rester vigilant aux réactions, aux symptômes liés à la fatigue Alors, quantifier, oui. Rester vigilant, euh, deux fois, oui. Mais pour répondre à ta question, est-ce que c'est la plus grande crainte, c'est d'avoir un coach qui vous impose de faire un programme d'entraînement qui n'est pas adapté et est c'est ça qui, est le plus grand, euh, qui entraîne le plus grand risque d'être surmené Je n'en sais rien, je ne pense pas. Pour moi, d'avoir un coach, c'est quand même plutôt bien d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur. Non, je crois que le plus grand risque, c'est justement de, de, de s'auto-entraîner et puis de ne pas être euh, suffisamment bien formé, euh, d'avoir suffisamment de, pas avoir de recul sur, sur soi-même. Y compris d'ailleurs quand on connaît un peu la, la physiologie d'entraînement, souvent, quand on, pour soi-même, on est le, le pire juge. <rire> Et donc, d'avoir quelqu'un qui, euh, qui vous regarde un petit peu avec un œil euh, naïf, un œil extérieur et qui, qui vous dit, euh, non, la c'est sûr, c'est euh, sûr que tu n'as pas besoin de faire tout ça. Euh, pourquoi tu fais cette séance Parfois, on fait des choses comme ça, un peu de façon routinière. Et puis, on, euh, il faut bien penser au, au fameux rapport euh, bénéfice-risque. Est-ce euh, que vraiment, ça vaut le coup de faire cette séance Qu'est-ce que je vais en tirer Et euh, je ne crois pas que ce soit la fois des préparateurs physiques ou des entraîneurs. Au contraire, je pense que c'est quand même une bonne chose. À avoir, évidemment, après… Et... Faut choisir la bonne personne hein, parce que dans, tout, hein, dans tous les métiers, tu as des bons et des mauvais entraîneurs. Donc, si, si vous avez la chance de tomber sur un bon entraîneur, je pense que c'est vraiment une très bonne chose et il en existe hein, pour s'appuyer d'entre elles aussi. Euh, après, euh, ben, parfois, il y a des gens qui sont entraîneurs parce qu'ils euh, qu sont frustrés de ne pas avoir fait une carrière et donc ils euh, s'en fichent de casser les gens. Ce qu'ils veulent, c'est euh, d'emmener les gens au haut niveau et, et notamment les jeunes. Donc, ça, c'est bien sûr qu'il y a un risque à ce niveau-là. Globalement, j'ai l'impression que plutôt une autre chose, mais j'en sais rien. On, on sait d'ailleurs que la, la fatigue, euh, pour en revenir au sujet de la fatigue, n'impacte euh, pas tout le monde de la même façon. Tu as publié des papiers sur la différence homme-femme face à la fatigue. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, on a même une thèse là, qui se termine là, sur, le, sur le sujet. On a une, une revue de littérature sur la question qui était plus particulièrement dédiée à... Ce n'était pas que la fatigue, c'était la fatigue, mais euh, dans la performance, les différences de performance, et notamment... Euh, la fameuse question, est-ce que les femmes sont plus performantes sur des ultra-distances que les hommes Mais pour revenir à ta question sur la, sur la fatigue, effectivement, il existe des différences entre les hommes et les femmes, ça ne nous aura pas échappé, mais en termes de, de résistance à la fatigue, c'est vrai aussi. Et notamment, pour, alors il y a plusieurs raisons, et on ne va pas. Je pense que ça sera un petit peu, peu fastidieux de tout, de qu'il est tout, tout, tout aujourd'hui, mais. En tout cas, une raison au moins qui est assez euh, importante, c'est que les les femmes ont en pourcentage un plus grand nombre, enfin c'est pas un plus grand nombre justement, c'est une plus grande surface de fibres euh, dites de de type 1, c'est-à-dire de fibres lentes qui sont plus résistantes à la fatigue, et donc elles ont euh, de, pour cette raison-là, en particulier, mais mais c'est pas la seule, euh, effectivement elles auraient une meilleure résistance à, à la fatigue musculaire. Euh, en plus de ça, il y a d'autres raisons, comme si on parle de, de course à pied, de fatigue, de fatigue en course à pied, elles ont, euh, enfin, fatigue et de performance, c'est souvent lié, si on est moins fatigué, on peut plus performant. Elles ont une meilleure aptitude à consommer les graisses à l'effort, ça permet d'économiser le glycogène et donc euh, de, de se fatiguer moins aussi pour cette raison. Pour rester sur le domaine de la course à pied, on a effectivement publié une ou deux, deux études qui montraient, une en, notamment en 2015, je crois, qui montrait qu'après un, un UTMB, les femmes, c'était UTMB tranquille, hein, c'était un euh, parcours de repli, uniquement 110 km, enfin ça reste un manœuvre, on a mesuré que les femmes étaient moins fatiguées. Alors, qu'est-ce qu'on appelle moins fatiguées à l'issue de, de, de cette course C'est qu'elles avaient une diminution de leur force maximale des quadriceps et des mollets, qui n'était euh, pas aussi importante que la diminution des hommes. Et donc, nous, on quantifie la fatigue assez volontiers de cette façon, c'est-à-dire la baisse de, de puissance ou de force maximale. Et donc, effectivement, les femmes étaient, euh, étaient moins fatiguées. Et donc, on peut se mettre ça sur, effectivement, le, le dos des, par exemple, des, des deux causes que je viens de citer, le pourcentage de fibres lentes et puis l'aptitude la, à consommer des graisses. Alors, quand même, on a depuis reconduit une nouvelle étude où on a voulu, euh, à l'époque, on avait fait uniquement sur une distance. Et donc, en 2019, on est retourné sur le TMB, on a fait une nouvelle étude où cette fois, on a pris toutes les distances euh, du 40, 40, enfin, pas 40, 50 km par, pardon, qui est la, la MCC, euh, jusqu'à l'UTMB, le, le vrai UTMB, cette fois, qui était de 178 km en 2019, c'était le parcours normal, et on a voulu voir si, effectivement, les femmes étaient d'autant plus résistantes à la fatigue que l'effort était long. Donc, la réponse à cette question est non. C'est-à-dire qu'on a retrouvé qu'effectivement, les femmes perdaient un peu moins de force que les hommes et c'était vrai quelque chose sur la distance, il n'y avait pas d'effet distance, contrairement à notre hypothèse de départ. Et puis, on a fait une chose qu'on n'avait pas fait en 2012, à l'époque, quand on a fait cette première étude de différence entre femmes sur le TMB. On leur a demandé également qu'elles étaient, on a demandé aux hommes et aux femmes, euh, comment ils ou elles abordaient la course en termes de, oui, je suis là pour faire une performance, ou je me fais un petit peu plus plaisir. Et euh, alors, certains disent que c'était évident, moi, bon, je ne trouve pas que c'était si évident que ça. <rire> on a effectivement trouvé une, une différence, c'est-à-dire que les femmes étaient plus en mode plaisir. Et ça, c'était vrai uniquement sur le, le cours. Sur le long, ça allait dans la, même, dans la même direction, mais ce n'était pas significatif d'un point, point de vue statistique. Donc, une des raisons quand même, effectivement, qui est quand même assez nouveau, c'est qu'effectivement, elles étaient moins fatiguées, mais peut-être pas seulement... À mon avis, c'est quand même un petit peu des deux, c'est mon sentiment. Mais en tout cas, c'est sans doute pas seulement pour des raisons physiologiques, mais également dû au fait qu'elles se en moyenne, se donnent peut-être un petit peu moins euh, dans l'effort parce qu'elles sont plus là pour, euh, pour être dans la course, mais enfin pour être dans l'événement plus que pour faire la course. Euh, voilà, ça c'était la, la nouveauté, on n'a pas encore publié ça, c'est en cours de, de soumission là, dans une revue scientifique, mais euh, moi, je la fais bien sûr en, en version simplifiée, mais gros, grosso modo le message principal c'est ça. Donc oui, il y a des différences, mais ce n'est pas forcément qu'une histoire de physiologie, ça peut être aussi une histoire de... Euh, en tout cas, dans la, la configuration de l'étude, où on est dans les conf, configurations réelles, écologiques, on peut dire, de, oui, je suis en course, je regarde ce qui se passe quand on, quand on fait une course de même distance, bien sûr, entre des hommes et des femmes, eh bien, le côté psychologique pourrait aussi jouer en rôle. Pour rebondir sur le versant de la prévention blessure, parce que c'est très en lien avec la fatigue physique, euh, quels vont être les facteurs à prendre en compte pour limiter les risques pour des jeunes pratiquants on entend de plus en plus parler de rigidité tendineuse, de renforcement musculaire pour la course à pied, ce qui n'était pas forcément très culturel avant. Euh, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qu'on doit prioriser Alors, qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce que tu entends par rigidité tendineuse De quelles études tu parles en particulier Parce que souvent, on met beaucoup de choses derrière ce terme de rigidité ou de, de raideur. On parle plutôt de raideur, ouais, raideur, de, raideur tendineuse. Rigidité. On voit aussi au niveau des étirements qu'étirer trop et du coup avoir un tendon trop compliant, c'est peut-être aussi être en lien avec euh, plus, que, plus de risques de blessures. Dans les sports explosifs, une, une raideur tendineuse va être plus important, plus intéressante pour des performances. Comment on fait le, le débrief un petit peu de tout ça D'accord, alors il y a beaucoup de choses effectivement sur cette notion de, de raideur. Et déjà, la raideur, alors quand on parle de… En fait, je te, posais, je te demandais de préciser parce que la raideur tendineuse, ce n'est pas la même chose que la raideur euh, globale. Parce que si on parle de raideur tendineuse, effectivement, euh, qu'on peut améliorer, alors déjà, n'est pas que le tendon, mais bon, le tendon pour simplifier, qu'on peut diminuer en s'étirant, euh, c'est pas la même chose que la raideur qu'on peut avoir justement euh, à l'appui, quand on fait de, des sprints, ou même de la course d'endurance, de qui là, dépendent également de la composante euh, neuromusculaire, de l'activation neuromusculaire. Et notamment, tu parlais de musculation. Une des raisons pour lesquelles la musculation est, du coureur est importante, c'est justement que ça permet d'améliorer cette activation neuromusculaire et du coup d'améliorer la raideur sur l'appui, d'avoir plus de, de capacité de pied, hein, comme on dirait sur le terrain, de, de passer moins de temps au sol et donc de mieux bénéficier de, du stockage et de restitution d'énergie élastique et d'avoir une meilleure efficacité grâce à ça. Donc ça, c'est euh, pour ça que je te demandais de préciser maintenant, si on parle effectivement de, de souplesse. Finalement, enfin, on vient plus ou moins à ça, de souplesse. Est-ce que la souplesse est une bonne chose Quand tu dis que la, la souplesse était plutôt une mauvaise chose en termes de prévention des blessures, moi, j'ai plutôt l'inverse en tête. C'est-à-dire que d'être souple, effectivement, n'était pas forcément toujours une bonne chose pour la performance, mais quand même était plutôt une bonne chose pour, la, pour ne pas se blesser. Donc, euh, après, il se peut qu'il y ait des, des études ou que je ne suis pas à jour de mes, de mes références. Donc, sur la prévention des blessures, j'aurais dit plutôt l'inverse. Par contre, euh, là où tu as partiellement raison, c'est qu'effectivement, quand on est trop souple, il y a quelques études qui montrent que quand on est trop souple, on a un coût énergétique qui n'est pas optimal. Et en même temps, les études, les autres études dont tu parles, qui disent que quand on est trop souple, on est moins explosif, etc. En tout cas, si on, je pense que c'est parti plutôt des études qui montraient que quand on faisait des étirements, avant euh, de faire des épreuves explosives, on était moins performant. Ces études-là, en fait, ont été remises en cause euh, récemment. Il y a des papiers qui sont sortis. Pour le coup, je connais un petit peu plus le sujet qui montre que quand on, est, euh, quand on est, encore une fois, raisonnable et qu'on fait des étirements, euh, qu'on fait classiquement dans un échauffement, il n'y a pas d'effet sur l'explosivité. Bien sûr, si on euh, s'étire si on, si on une demi-heure en mode passif avant de faire un 100 mètres, et qu'on ne fait rien d'autre, pas de dynamique, pas de, on ne recourt pas derrière, on ne refait pas des exos un peu euh, intenses derrière. Peut-être, mais personne ne fait ça dans la vraie vie. Donc, quand on est euh, dans des conditions réelles, on peut faire absolument des étirements. Et il faut d'ailleurs faire des étirements parce que quand même, c'est un, un vrai moyen de se prévenir contre la blessure. Et, euh, je travaillais à Dijon à l'époque où euh, un, un collègue qui est malheureusement décédé, Gilles Cometti avait lancé un peu ça effectivement cette, euh, ce signal d'alerte sur les, les étirements l'effet des étirements sur l'explosivité on en est un petit peu revenu euh, il a tout à fait raison de faire de jouer son rôle un peu de lanceur euh, d'alerte on va dire dans le domaine du sport en disant il faut remettre en cause bien sûr les, les idées reçues mais là en l'occurrence euh, en l'occurrence je pense que c'était euh, pas tout à fait judicieux dans le sens où il y a pas mal de gens qui se sont réfugiés derrière ça pour ne plus faire d'étirements avec des conséquences, encore une fois, à ma connaissance, plutôt délétères en termes de prévention des blessures. Ce n'est pas, pas forcément une très bonne chose. Euh, mais voilà, après, être trop souple, effectivement, en termes de coût énergétique, hein, pour revenir sur la courbe d'endurance, ce n'est pas excellent. Après, euh, la souplesse, ça a aussi quand même des vertus en termes de prévention, euh, de prévention des dommages musculaires, pas seulement des blessures, mais des dommages musculaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait quand même un coureur d'ultra, par exemple, on sait que les dommages musculaires sont quand même un paramètre clé, c'est ça qui nous empêche quand même de, de courir vite en descente sur les dernières, sur les dernières descentes, hein, les douleurs musculaires, donc qui sont liés au, au dommages qu'on a eu sur les précédentes descentes. Mais quelqu'un qui serait euh, souple, euh, ça irait plutôt dans le sens de favoriser, euh, enfin de, de minimiser les dommages musculaires. Donc ça peut avoir des vertus aussi à ce niveau-là. Donc euh, globalement, non, il faut faire des étirements et, et sans dire d'être le plus souple possible. C'est un peu comme l'histoire de la masse grasse. Hein. Globalement, on a quand même plus besoin d'être souple, euh, donc, à l'inverse, on a plus besoin de perdre du poids que de faire attention à ne pas tomber. C'est ça, c'est un sujet qui a été très controversé ces dernières années, et euh, c'est aussi pour ça que je voulais te, te lancer dessus. Je crois qu'on <rire> conseille même aujourd'hui, euh, euh, si c'est euh, à la même chose dont on se réfère, une, en échauffement, une série autour de 20 secondes euh, permet de gagner de la mobilité sans avoir de soucis d'explosivité, de, etc. Euh, oui, bah, peut-être même que c'est plus, hein. je sais rien, c'est possible, mais en tout cas... Euh, si on fait, même si on fait à mon avis plus d'une série, si derrière on refait des étirements dynamiques, des, des gammes, des choses comme ça, enfin, ben, ça remplit mon domaine. Moi, je ne suis pas dans le domaine de l'explosivité, mais euh, je pense qu'il n'y a pas de souci derrière sur le, la vitesse de montée en force, sur l'explosivité, euh, sur la détente verticale, etc. Donc, je ne crois pas que ce soit un, un vrai problème. Et par contre, si ça peut permettre de pas se claquer, c'est un. Même... Ça peut être intéressant. Et sur le sur l'aspect du coup du renforcement musculaire. Alors, renforcement musculaire, j'en ai déjà un petit peu parlé. Effectivement, l'effet principal, l'intérêt principal pour un coureur, c'est d'avoir une meilleure, justement, une meilleure explosivité et donc un meilleur stockage, restitution d'énergie élastique. Et alors, ça, c'est surtout intéressant, bien sûr, si on n'est pas un coureur de trail, si on est un coureur de route ou de piste et si on va suffisamment vite. Parce que si on est un coureur de trail qui marche à moitié du temps et quand il court, il court à 8 à l'heure sur un terrain boueux, Forcément, l'explosivité, la, la raideur justement euh, neuromusculaire, elle sert pas à grand chose. Euh, ceci étant dit, ça veut pas dire qu'il faut pas faire musculation du tout quand on est en coureur de trail. Un, la musculation, ça permet, on en avait un petit peu parlé. Enfin, j'en ai, je sais pas si je l'ai listé dans les choses à faire pour prévenir les blessures ou euh, avant, ça permet justement ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est important pour, par exemple, rééquilibrer entre les agonistes et les antagonistes. Quand on est en coureur, on a tendance à en avoir, notamment en coureur de trail, donc des quadriceps par exemple, qui sont bien marqués. Donc de, de faire de la musculation sur les ischio-jambes, ça, ça peut être une bonne chose. Et d'une façon générale, euh, euh, rectifier un peu les équilibres, même si le, le trail n'est quand même pas le sport qui produit plus de, de déséquilibres. Mais globalement, euh, ça peut servir à ça aussi. Euh, servir à renforcer aussi la, la ceinture pelvienne. Si, le, si le, la musculation, c'est simplement de la du gainage, des abdos, des dorsaux, etc., eh c'est déjà bien, à mon avis, ça, ça devrait être indispensable. Tout le monde devrait faire ça, chaque coureur, y compris d'ailleurs des coureurs de, de, de faible niveau qui s'entraînent un peu, euh, devrait faire au moins ça. Après, pour des, des vraies séances de musculation, entre guillemets, sur les membres inférieurs, voire sur les membres supérieurs, si on veut utiliser les bâtons, pourquoi pas, en tout cas, surtout sur les, sur les jambes, ça, c'est quand même plutôt réservé à des gens qui s'entraînent au minimum quatre euh, ou 5 fois par semaine. Si on s'entraîne deux ou trois fois par semaine, on ne va pas remplacer une séance de course à pied par une séance de musculation, ou alors peut-être sur un temps très court de l'année, sur un mois, peut-être, et encore, c'est à, à discuter. Mais euh, pour, en tout cas, pour des athlètes de, euh, mais même, même pour ces gens-là, les gens qui s'entraînent que deux ou trois fois par semaine, rien ne les empêche de faire avant la séance, après, ou euh, en temps masqué, devant la télé, etc., de faire euh, 20 minutes de PPG deux fois par semaine, ça peut être que bénéfice. C'est un peu comme les étirements, ça. Ça doit être, un peu comme, la... ça doit être comme, la... comme se laver les dents. Ça fait partie de l'hygiène. <rire> Il y a également une question que je souhaitais te poser, toujours en lien avec les risques de blessure c'est celle des chaussures. Je sais qu'il y a beaucoup de débats extrêmement virulents sur euh, Internet, les réseaux, etc., avec les pros minimalistes d'un côté, au contraire ceux qui préconisent des semelles avec des formats toujours plus importants. Euh, où est-ce qu'on en est dans le domaine de la recherche à ce sujet Et également, est-ce que toi, tu as un avis personnel ah, Où est-ce qu'on en est Comme tu l'as dit, il hein, y a des débats euh, sans fin, euh, des papiers euh, On n'arrive plus à suivre, la littérature, tellement il y a de, de choses qui sont publiées. Donc, en, je ne veux pas te faire un point de la littérature sur le, sur le sujet, euh, mon avis personnel, c'est que la bonne chaussure, mon avis personnel est un, que euh, il n'existe pas une bonne chaussure. Il existe éventuellement un bon type de chaussure pour une bonne personne, pour une personne donnée. Mais que euh, il n'y a aucune raison que tout le monde ait besoin de chaussures minimalistes et, et tout le monde ait besoin de chaussures maximalistes. Il se peut que certains en aient besoin. Mais en tout cas, pas tout le monde, c'est sûr. Et deux, mon avis personnel, c'est que la bonne chaussure, c'est celle qui te permet de ne pas être blessé. Et donc, si tu, es, si tu cours depuis des années sans te blesser, il euh, n'y a pas de raison de changer de type de chaussure. C'est mon avis. Après, il y a un côté qui est important, quand tu parles de chaussures maximalistes, quand même, c'est le, le confort de la chaussure, notamment quand on fait l'ultra. Je pense qu'une bonne chaussure doit aussi être confortable quand on veut faire du long. Donc, ce côté maximaliste, ça peut servir aussi à ça. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde court en... Je sais pas cité de marque, mais en tout cas, tout le monde a, utilise ce type, de, ce type de chaussures. Et dans tous les cas, voilà, c'est vraiment important de, de garder en tête qu'il ne faut pas aller regarder ce que fait le voisin, et encore plus si votre voisin s'appelle Kylian Jornet. <rire> si, si vous êtes un coureur de 85 ou 90 kilos, et que vous voyez Kylian Jornet courir avec ses chaussures minimalistes ou semi-minimalistes, et que vous dites bah, « puisque lui, il va vite avec ses chaussures-là, mais bah, moi, je veux les mêmes », Enfin, ça paraît un peu euh, une évidence, même, mais malheureusement, je crois que c'est pas une évidence pour tout le monde et que certains vont aller regarder ce que font les meilleurs pour, euh, pour faire un peu. Donc, ça, évidemment, c'est une grosse connerie. Il faut pas faire ça. Donc, euh, voilà. Après, si vous êtes euh, donc changé de chaussure, euh, suivre les modes, la réponse est dans la question, c'est évidemment non. Enfin, ça veut pas dire qu'on peut pas essayer d'apporter de, euh, des petites modifications et puis de, et puis de changer un peu. Euh, même si on n'est pas blessé, mais globalement, pour moi, c'est ça le critère principal. Si votre chaussure, elle vous convient depuis des années, pourquoi aller euh, changer En tout cas, si vous changez, ça doit être changé à la marge. Progressivement, si vous voulez passer sur des chaussures plus légères, par exemple. Un, si vous êtes un coureur de 10 peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de chaussures légères. Si vous êtes un coureur qui fait des trades ou des ultra-trails, à forcerie, je ne suis pas sûr que 50 grammes de plus ou moins dans la chaussure soit si pénalisant. Commencez déjà peut-être par maigrir vous-même avant de parler du poids de la chaussure. Ça, c'est le plus important en parce que quand on va vite, euh, oui, le, chaque gramme compte. Quand on marche ou quand on court à, à 8 à l'heure, ouais, l'inertie de la chaussure est beaucoup moins impactante. Ça, c'est une, une première chose. Mais admettons qu'on veuille, qu veuille diminuer un peu le poids de sa chaussure. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit toujours une bonne idée, mais admettons que ce soit le cas, il faut le faire. C'est-à-dire qu'on veut passer vers des minimalistes, mais, sans même aller jusqu'au minimalisme, mais euh, tendre vers le minimaliste. Il faut le faire de façon euh, absolument progressive et quand on dit progressive c'est à tel point que je pense que peu de personnes sont capables d'attendre et de, de le faire aussi, aussi progressivement. Donc je ne parle même pas des gens qui veulent se mettre du jour au lendemain au minimaliste et qui dans 90% des cas se, se blessent forcément. Euh, peu mon avis là-dessus, c'est pas très original, c'est du bon sens. <rire> c'est important de le rappeler. <rire> Justement, on rentre dans la partie conseil, qui en général plaît, plaît bien aux auditeurs. Est-ce que tu aurais deux, trois conseils, tout d'abord pour un jeune pratiquant de course à pied qui voudrait s'y mettre, mais qui ne sait pas trop par où commencer Course à pied, on parle bien sûr de course à pied et d'endurance, hein, pas, de, oui. pas de sprint. Hein. Euh, donc, il faut, il faut quand même garder à l'esprit une chose, c'est que ces sports-là sont des sports euh, dits à maturation tardive. Alors, tardive, je pense Parle de maturation tardive, je ne veux pas dire qu'il faut attendre d'avoir 35 ans pour faire du long. Je veux dire par, tardive par rapport à des disciplines comme la natation ou la gymnastique ou le patinage artistique, où là, forcément, si vous n'êtes pas bon et même le foot, euh, si vous n'êtes pas au top à 15 ans, après derrière, c'est quand même compliqué. Là, en course à pied, ce n'est pas le cas. On peut tout à fait se permettre d'attendre d'avoir plus de 20 ans pour euh, se mettre à s'entraîner régulièrement euh, et notamment s'entraîner en course à pied. Parce que le, un des conseils peut-être principaux que j'ai envie de donner, après, moi, je ne suis pas un expert de l'entraînement et encore moins un expert d'entraînement des jeunes, mais euh, bon, tu me demande mon avis, alors je te le donne. Je pense que ce qui est quand même le plus important, c'est de diversifier ces pratiques le plus longtemps possible. Ça rejoint un peu le, ce que je te disais tout à l'heure sur, sur comment prévenir le surménage et l'entraînement, c'est-à-dire faire du cross-training, etc. Et pour les jeunes, c'est encore plus vrai c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une histoire de, de cross-training et de ménager ses articulations, c'est une histoire de bah, si je fais… Euh, je dire que je suis obsédé par le ski de fond ou le ski de ando, etc. Mm -hmm. Mais si je fais des sports comme ça, ben je vais développer ma vélo de max, je vais développer mon équilibre, euh, je vais me faire plaisir. Euh, voilà. Après, bien sûr, ce n'est pas uniquement ces sports d'hiver. Ça peut être euh, n'importe quel sport, ça peut être la natation, ça, euh, ça peut être la trottinette, pourquoi pas, ça peut être des, de l'escalade, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, diversifier ces pratiques le plus longtemps possible et se mettre à courir à haute dose et à haute intensité, euh, ça ne sert à rien de le faire à 14-15 ans. Bien sûr qu'il faut courir déjà à cet âge-là, et puis il faut courir notamment, euh, travailler sa technique de course à cet âge-là, et donc, euh, par exemple, passer par une case euh, école d'athlétisme, ce n'est pas une mauvaise idée du tout, même si on a envie de faire du trail et que du trail, ce n'est pas du tout une mauvaise idée, mais il ne faut pas se limiter à ça, à mon avis. Il faut, euh, il faut faire euh, plein de choses. Et puis, euh, je l'ai dit un petit peu déjà, mais ce qui est le plus important, c'est de de ne pas se prendre la tête et puis de, de trouver du fun. dans ce qu'on fait. Euh, si, euh, et, et justement, de faire plein de choses différentes, ça peut être un bon moyen de, de voir les choses du bon côté. C'est-à-dire, si on commence déjà à dire encore que j'aille courir, euh, courir ce matin à 15 ans, ouais, pas, ça ne sent pas ouais. bon. Euh, voilà. Après, euh, autre conseil, c'est de bien s'entourer. Bien savoir s'entourer avec euh, comme on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, effectivement, faire attention aux personnes un peu toxiques qui, euh, qui verraient... Ce, en jeune surtout si d'un petit peu doué un moyen de, de s'accomplir euh, parce que monsieur ou madame surtout monsieur en général n'a pas fait la carrière qu'il aurait voulu faire euh, donc mais en bon après il y a, il y a aussi des excellents coachs évidemment donc si on peut trouver des gens comme ça euh, c'est top et en même temps ne pas compter que sur eux c'est à dire qu'un autre conseil que j'ai envie de donner aux jeunes c'est soyez curieux euh, écouter des très belles émissions euh, comme celle que tu es en train de faire, blagues à part, écouter euh, <rire> des choses euh, bien sûr, lisez surtout des, des choses, des magazines comme Sport et Vie par exemple, qui sont des magazines, euh, c'est pas uniquement sur la course à pied, mais c'est des magazines qui sont, euh, qui sont excellents, c'est même euh, un conseil euh, de lecture que j'ai envie de donner c'est ça, c'est lisez Sport et Vie par exemple pour les pour les jeunes, euh, voilà et puis les, et puis les livres donc, restez, restez ouverts, restez curieux, ne soyez pas enfermés dans une, dans une école, pas de hier, quoi. Le plus à l'écoute possible et se faire son propre, euh, se faire conseiller et en même temps se faire son propre opinion sur les, sur les choses et essayer les choses soi-même. Mais avant tout, mon conseil principal, c'est euh, diversifier vos pratiques le plus longtemps possible. Des conseils précieux pour les jeunes et aussi à transmettre aux parents. Oui. Est-ce que tu aurais des, des conseils cette fois pour un jeune préparateur physique ou un jeune entraîneur qui voudrait améliorer la prise en charge de ses athlètes On va retomber sur des choses dont j'ai déjà parlé. C'est-à-dire que ce que je viens de dire pour les jeunes, bah, il faut qu'ils l'appliquent aux jeunes qu'ils entraînent, forcément. Après, être le plus curieux possible, évidemment, ça s'applique encore plus à eux qu'aux qu aux jeunes. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent vraiment se tenir au courant c'est pour ça que je dis que nous, quelque part, on a aussi un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'en faisant de la vulgarisation via la chair actif et puis sur d'autres médias, ben on sert aussi à ça, à ces jeunes euh, préparateurs physiques ou jeunes, moins jeunes d'ailleurs qui seraient intéressés par, euh, par les aspects scientifiques. Euh, alors attention, hein, je n'ai pas dit que la, la science euh, était le remède à tous les maux et qu'il fallait absolument être un top scientifique pour être un bon entraîneur, mais je pense que quand hein, même les très bons entraîneurs ont cette. Euh, bien sûr, ils ne sont pas des scientifiques, mais ont cette faculté à aller chercher quand même des informations précises et innovantes. Euh, et ça, ça reste quand même euh, dans les scientifique scientifiques qu'on peut les trouver, même si, encore une fois, il ne faut pas forcément aller lire euh, la source en elle-même. En tout cas, il y a des gens qui sont suffisamment actifs euh, sur, les, sur les réseaux euh, dans différents domaines hein, pour écouter un peu ce que ces gens-là ont à dire. Donc, un, peu même, un peu la même chose, et puis, et puis après se, se former quand à quelques, quelques techniques ou, quelques, par exemple, avoir des connaissances en nutrition. Je pense que quand on est un, un coach, euh, voilà, ce n'est pas seulement connaître la VMA et, et les charges d'entraînement. C'est avoir l'importance du son connaître l'importance du sommeil, connaître, du sommeil euh, connaître les bases de la nutrition et de la micronutrition. Ces choses-là sont des choses qui sont importantes. Dans la même idée, cette fois sur un aspect plutôt matériel, est-ce qu'il y aurait des outils indispensables pour un entraîneur ou un prépa physique dans le domaine de l'endurance Les outils, pour moi, c'est un cerveau c'est l'outil principal, et puis la passion, la passion pour ce qu'on fait, c'est le deuxième outil. Euh, et si on veut être un tout petit peu plus sérieux, je ne suis pas sûr qu'il y ait des outils, on a parlé un peu tout à l'heure de celui de l'entraînement avec des, la réalité de la fréquence cardiaque, des choses comme ça, des, des, calculs, de, des calculs de charge qu'on peut faire sur la méthode de, de Foster ou d'autres. Enfin, effectivement, ça après c'est de, de la cuisine à terme, mais je ne suis pas sûr que je sois un spécialement euh, compétent, parce que je ne suis pas entraînant moi-même pour parler de ça. Et deux, je ne suis pas sûr que ça soit indispensable. cest à bien sûr, euh, savoir comment fonctionne un GPS, euh, euh, ce qu'on peut faire avec un cardio-fréquence-mètre, euh, etc., c'est important. Bien sûr, euh, pouvoir interpréter un test d'effort, par exemple, on fait passer un athlète, ça peut être, ça peut être important. Mais je, de là à dire que c'est indispensable. Oui, si on veut, tout est indispensable quelque part. Si on veut être au top, il faut être bon partout. Euh, voilà, donc après, ça dépend de qui on parle et si c'est juste un coach d'un club lambda ou si c'est un coach d'un jeune qui vise une place en équipe de France, ce pas tout à fait la même chose. Et pour finir, est-ce que tu aurais deux, trois conseils lecture Tu parlais tout à l'heure de, de Science et Vie. De Sport et Vie. De Sport et Vie, pardon. Oui, Sport et Vie, pas Science et Vie, justement, on les confond, on les confond souvent. Euh, science et Vie, c'est un magazine qui est sûrement très bien, mais que je ne dis pas qu'il est un magazine, ça existe toujours, euh, scientifique. Sport et Vie, c'est vraiment appliqué au, au sport. Hein. Euh, pas qu'à course à pied, mais on pourra souvent course à pied, et en tout cas il y a plein de choses intéressantes, pas seulement de l'humain de la physio, il y a des articles sur l'histoire du sport etc, enfin bon, c'est un article un magazine qui est, qui est top, oui donc ce... cette lecture là, et après il euh... bon, y a cinq super livres que je... vraiment je vous conseille les livres que j'ai écrits blague, à... <rire> blague à part euh... alors j'ai envie de dire euh... bon, en tout cas c'est les couards de trail euh... j'aurais vraiment envie, j'ai Bien sûr, je ne suis pas là pour vendre ma soupe, mais globalement, quand même, le, le livre très Plaisir, performance et santé », c'est un une des choses que j'ai le moins raté dans ma vie. On va dire comme ça. Malheureusement, il est épuisé. Donc, je ne peux même pas en dire aux gens d'aller lire ça parce qu'on ne trouve plus. Alors, euh, comme je vois avec, euh, avec Joël Dou, mon éditeur, on en parle depuis de, de nombreuses années maintenant de faire une deuxième édition, mais euh, voilà, je ne pas trouvé le temps de le faire. Voilà, non, après, je euh, n'ai pas de d'autres lectures, il y a plein de, plein de bons bouquins, forcément, et j'ai presque envie de dire, encore une fois, euh, pas forcément pas sorti de la course à pied. j'ajouterai celui que tu m'as envoyé, réussir son UTMB, euh, ouais. que j'ai <rire> pas terminé une pour l'instant. Pour le coup, celui-là, il est accessible. Et alors, il est moins... Quoi qu'il est moins réussi, ouais. c'est qu'il est différent. C'est-à-dire que dans, dans Ultra Trail, plaisir, performance et santé, là, j'avais vraiment mis tout, euh, toutes mes tripes, euh, dans le sens où il euh, y a justement les conseils... Euh, pratique, mais aussi pas mal de données scientifiques vulgarisées, des choses que, que j'adore faire. Euh, donc Autant dire que c'est un plaisir de, de parler avec toi aujourd'hui, c'est vraiment pas une punition pour moi, j'adore faire ce genre de, de choses. Euh, et dans euh, le livre sur les KMB, c'est justement, on a volontairement, hein, Déjà pour le différencier de l'autre, et puis pour accéder, bien sûr, il y a plus accès sur le TMB, bien sûr, il y a des choses qui sont un peu redondantes avec l'autre, mais euh, on a surtout enlevé ces aspects, une des, un des critiques, mais euh, je connais ça comme une critique positive, c'est que justement, il était trop riche, l'autre, il y avait trop de choses, du coup, c'est écrit, c'est vraiment très petit. Euh, euh, maintenant que je commence à prendre de l'âge, je, je comprends mieux les critiques qui avaient été formulées à, à, à l'époque. Euh, et donc là, on a, enlevé quand même des, on a enlevé du contenu pour en faire un livre un petit peu plus digeste, et puis qui est, évidemment, comme son nom l'indique, plus euh, dédié à des thèmes. Mais j'espère que n'est pas une lecture inutile, mais c'est un peu c'est un peu Avec euh, beaucoup de sujets dont on a parlé, l'automédication, la nutrition, le renforcement musculaire, donc si certains veulent mmh. aller un petit peu plus loin, avoir du, du concret, je ne l'ai pas terminé, mais j'ai regardé un petit peu les, les chapitres... Euh, qui m'ont sauté aux yeux, parce que pour l'instant l'UTMB c'est pas encore un objectif personnel, j'en suis pas là, mais je viendrai peut-être. Euh, la nutrition aussi également, donc euh, y a, y a, ça a un très bon nid de conseils et en effet vulgarisé euh, à, à la portée de n'importe qui. J'ai beaucoup de plaisir à écrire l'Ultra Trail Plaisir Performance et Santé, et c'est vrai que, ouais, bah, on, comme je l'ai dit, on en parle avec Jérôme Doux euh, de, de faire une deuxième édition, et, et ouais, il faudra vraiment que j'arrive à faire ça, parce que on m'en demande encore souvent. <rire> et, et puis, si possible, peut-être justement élargir à, à des distances un petit peu plus courtes que, que l'Ultra Trail, même si moi je connais essentiellement l'Ultra Trail, parce que comme, dis, comme tu as, gentille, as eu la gentillesse de le rappeler en, en intro, j'ai surtout fait quand même des, des Ultras. En tout cas, sur les, sur les relativement bonnes performances, c'était uniquement sur les Ultras. Parce que je suis trop diesel pour être. Ouais, je ne suis pas assez rapide. Pour nous aussi, ça fait du bien d'avoir des conseils de, de, de gens comme toi. Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous donner un peu les réseaux sociaux sur lesquels tu es le plus actif pour les gens qui voudraient te suivre Alors, Je ne suis pas actif euh, depuis très longtemps, mais c'est vrai que je te suis maintenant un petit peu plus euh, sur Twitter. J'ai un compte Twitter, euh, « atkinésiologie »,« kinésiologie hein, »,« kinésiologie », comme Guillaume, Et oui. Et, euh, et du coup, mon site internet aussi, euh, « Uh, .kinésiologie.com. Des années, j'y pensais, puis uh, je n'avais pas le courage, et puis là, bon, je ne franchis pas, je ne sais pas que tu veux montrer ça. Donc finalement, là, je n'ai pas vraiment un facteur de... C'est vrai, c'est vrai. Je viens de me rappeler que je suis vieux. Merci, merci, merci, merci pour ça. Mes étudiants me le disent chaque jour, donc tu peux y aller. Euh... <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'être aussi accessible et, et de, de vulgariser autant de choses pour le grand public. C'était vraiment un plaisir de pouvoir t'accueillir ici. Et bien, bien entendu, si tu as envie de parler de, de n'importe quel travaux, etc., ce sera un grand plaisir de, de t'avoir de, de nouveau sur la chaîne. Merci à toi, merci pour ton intérêt. J'espère que les, les auditeurs euh, sont aussi intéressés par ton émission. En tout cas, merci de toi aussi pour, pour, faire ce, pour, le, pour le faire, c'est vrai que c'est important, on a, on a parlé de l'achat actif, mais euh, bien sûr, il y a aussi euh, tous les, toutes les personnes, il y en a un certain nombre qui font, euh, qui font ce genre d'émission, et c'est vrai que c'est top, quoi. ça permet vraiment, euh, on a parlé longuement finalement dans, dans cet entretien, d'accéder de, euh, à des données scientifiques un peu prémâchées. c'est important, donc euh, continue, surtout. Merci beaucoup. <rire> ça, plaisir, au revoir. À, à bientôt. Encore une fois, je tiens à remercier Guillaume pour sa disponibilité et son partage. J'espère que cette entrevue aura pu vous intéresser. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut